Bonjour à tous, on va faire les courses et faire les partages, j'arrive, les partages, j'arrive. sur les pages, arrivent les amis, on va faire les courses, bien sûr qu'on va regarder qui est qui est monté sur le cheval, le nom du cheval, tout ça, l'écurie, bien sûr qu'on va s'appuyer là-dessus, c'est obligé, on a tous nos méthodes de calcul, Alors, hop, non, un peu dans le Hop. bonjour à tous, salut Hassan, merci les amis, on va faire les courses, merci, merci, ça vous plaît les gars faire les recherches avec euh, l'heure, l'heure, l'ancienne la, arrivée qui vient de se courir et puis euh, le, le favori, la cote du favori, c'est pas mal hein. Ça aide, quoi, ça aide. Si ça peut aider, c'est très bien. Ah, je vous mets le, le son des... Salut Ahmad. Salut Hassan. Je vous mets le son, mais je ne peux pas mettre plus fort. On va peut-être pousser un petit peu par là, peut-être. Le Petit Oben Ditch, au bout de la ligne des tribunes, avec toujours le meilleur pour le numéro 3, Ola Ketal. Bonjour à tous, j'ai peur que ça craque ce truc là, on va mettre comme ça, ça va bien, impeccable, impeccable, ah, je verrai Abdoulaye, je donne au dernier moment Abdoulaye, je vais bien jeter un oeil tout à l'heure pour voir, voir euh, ce que c'est comme, euh, comme course tout ça mais c'est Vincennes apparemment on verra tout à l'heure on va faire les... on regarde celle-là, la R3-C3 puis on est parti pour 2 là jusqu'au quintet même un peu plus le quintet, quelle heure il est déjà là 12h52, bon on va faire un peu plus loin que le quintet quand même je devrais faire jusqu'à R1-C3 15h peut-être de 13h à 15h, 2h de, de course, 2h, deux heures, 2h30. Deux heures Donc euh, il faut être là, les gars. Partagez de votre côté sur les groupes, tout ça, ça serait sympa. Là, on est R3-C3. Il n'y a pas beaucoup de partants euh, à Fontainebleau, là, ou je ne sais pas où, là C'est intéressant, ces courses-là. Je l'avais tout à l'heure, 5 as 2 3 R3-C1. Bah, je regarde quand même, mais. Ah là, il va y avoir 20 partants, là, à Val. Ce que je te disais hier avec les, les courses, un le grand nombre de partants, ça arrive des fois à 20 partants. 30 partants, des fois, j'ai déjà vu 30 partants, je ne sais plus combien, là. Incroyable. C'était à l'étranger, mais. Toc de fou. Bon, il y a deux courses avant le quintet, alors. Bon. Je préfère attendre Fontainebleau, l'arrivée de Fontainebleau, pour donner mon quintet. Là. Le favori. on a les favoris ce matin Ils font quoi les favoris ce matin On peut compter dessus ou pas déjà, on peut regarder ça pour le quarté. Si on, va faire nos calculs avec le favori ou pas. Pour les courses, là, il tombe ou pas le favori là. C'est pas trop sa journée, je crois. Il, il finit premier R2-C3, le favori, à 37 ce soit le tout ou rien aujourd'hui, le favori, non il, il finit cinquième R2-C2. R3, il fait quoi R3-C2, R3-C1, il fait quoi, le favori Un premier, pas mal. R3-C2, R3-C1, il fait combien premier aussi c'est pas mal ah, peut-être la journée des favoris est-ce que ça commence jusqu'au quintet puis après ça ça part en sucette ou quoi il ya du 6 ou 9 ce matin aussi 6 ou 9 toujours hein, toujours là on est plus sur la quatrième place du 6 et 9 le premier, il fait première de ces trois, le 6. Ouais, bon. On n'a encore pas le, le rythme de la journée. Qu'est-ce qui va se passer 12 as de 10, 12 as de 10, 2 5, 2 5, 3, 12 2 12 as, 12 2 as, 10, 2 5, 3, 2 5, 3, 4, 2 5, 3, 6, 2 5, 3, 8. C'est quoi aujourd'hui ça, ça va être ça toute la journée ou quoi C'est possible. Hein Allez. Alors on va prendre en compte 2 As, 4, 5, 6, la course qui vient d'arriver là, 2 As, 4, 5, 6, on va essayer de retrouver 6, 5, 4 As, 2, on va prendre l'heure de départ à Fontainebleau là, non c'est à Val, à Val l'heure de départ c'est 13h05, comment on fait 13h05, à 20 enfin, partants, il faut qu'on retrouve 6, 5, 4 As, 2, 13h05, Oh, c'est ma première les gars, hein, de, du calme. Hein. On va chauffer quand même. Non. Il y a du monde à hein, Manuela pour cette dernière. 19 partants, 1400 mètres, ligne droite. 100 numéro 13, High -born Ladies, Ladies. c'est un handicap réservé aux femelles. 13h05. <rire> Comment on fait 13h05 <rire> les gars, 20 partants Pour les ça va être pas mal. Et puis il y a plusieurs kazakhs en plus. Euh, puis, là, avec le 6, 6 et 7, 13, à 20 partants, 6 et 7, c'est peut-être sympa à mettre. Après, la cote du favori, c'est à 7,5 aussi. Il faut qu'on fasse 7,5, il faut qu'on fasse 20, 3 fois aussi le nombre de partants. Il faut qu'on égale l'heure, il faut qu'on égale 6, 5, 4, As-2, la course d'avant. Il faut qu'on égale la cote du favori, 7,5. 7,5, il faut qu'on égale 3 fois le nombre de partants. Ah, je peux pas, comme ça, Abdoulaye, je peux pas faire euh, quatre par cas comme ça. Je l'enverrai ici le quartier, t'inquiète pas. Merci les amis, merci, merci. Alors... Contrat, il n'y a pas beaucoup d'argent pour ça rentrer et pour faire double handicap. C'était sur ce parcours en plus, 1400 hein, mètres ligne droite. Pour l'entraînement euh, de Stuart Petit Groupe. Une fille de Princesse Stéphanie, vous avez vu, on rase dans les princesses. Oui, hein. mmh, vous allez voir, elle est encore là, la casaque princière. Ah oui, encore, bah, si on va oh, oh. On a plus un, plus un, plus un, plus un. Oui, oui, oui c'est vrai qu'elle a fourni un effort assez... 6-5-4, 6-5-4, As-2. Il faut qu'on fasse 13h05. On est à Val, on a du plat, hein, c'est 1400 mètres. Du plat, on est quand même plus favorable à retrouver devant les chiffres devant. Merci les amis, merci. J'ai envie de répéter bêtement 6 5 3 2 As, 6 5 4 As 2 là, la course d'avant, 6 5 4 As 2. J'ai envie de répéter bêtement, mais. C'est ma première course. Il faut qu'on fasse 20, euh, 3 fois, 5 fois 4, 20. On aurait le 5, on aurait le 4. 5 moins 4 égale Après, on prend 3 derrière, 5, 4, 3. On fait 5, 4 As 5 -4 ou 5, 4, 2. Ou 5, 4, 6. On fait 5, 4, 6, 7. C'est possible aussi, 5, 4, 6, 7 à 13h50 est-ce qu'on prend euh, bêtement As3-5 avec, euh, avec, euh, avec le favori le hein, pour, pour à, à de de 4 il y a 20 partants ça serait bien quand même prendre un gros numéro, numéro mais lequel oui. entre 10-11-12 ah, le 12 c le 10-11 le R2-C5 il peut tomber le 5 et le 2 qui a triomphé avec un rating 78 à 20 sur 1500 mètres. Ah, oh, je vais regarder qui c'est. Tiens, ces chevaux-là, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flamme vive coup. Euh, avec Nivar, le 7. le 7. Okay. Enzo river, le 6. Le 6, définitivement. Flower of Mag Mag là, Magalou, euh, le 5. Et, euh, à 104 euros ici Non. Euh, c'est une première sur 1400 14, sur eh? Noël, mais elle est raccourcie. je pense que ça va être... Euh... Non, non, non, non, non, non, non, non, attends, attends, attends, attends, je la refais, je la refais, White, uh, Whiteone, uh, le 7, Definitely, uh, Maybe, uh, le 6, Golden Espen, le 5, Goddess of Light, le 4, le 3, Belle of Belize, Mama, Mama, Mama Kera, le 2, princesse Philippa, le Las, merci les amis, merci, non, on a 12 favoris là, il faut égaler la, la cote du 12. Là, là j'ai le favori, j'ai le 12, et là, j'ai le 4. On nous parle du 6, 9, 4, 5 euh, dans, les, dans les favoris, dans, les, dans la cote du favori. 4 x 5, 20. Il y a 20 partants, temps. Hein. 4 x 5, 20, merde. Comment on fait 4 et 5, sinon Faire 13 50, aussi. On fait 4, 5, 4, 5 12 ah oui, c'est ça, 4, 5, 12. 5 moins 4 égale 1. 1 plus 12 égale 13. On a le 5, on a le 13. On met le favori, le 4. Puis on met le deuxième favori, le 6. On met les favoris, 4, 6, 12 alors. 4, 6, 12, 5. Ou alors, il ou alors faut retrouver... Ouais, bah c'est ça. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 6 12. Quoi. On va mettre ça. 15, 17, pas là, et 12, 4, 5, 6 maintenant le R2, c le 5 voilà, C'est du plat, c'est quoi C'est du plat, c'est 1400 mètres, c'est rapide Vu les, vu les écarts qu'il y a Entre les favoris puis les autres les Moi je suis favorable au 5, 6, 12 En 2 sur 4 simplement Il s'agit du numéro 10 C'est logique, il de son papier 5, 6, 4, 12. En 2 sur 4, couplet placé, 5, 6, 4, 12, R2, C5. Pourquoi pas On ouais, va moi me chauffer les gars. Après, on, Putain, on va arriver directement au PMU après. J'ai pas de temps vraiment de me chauffer là. Ah non, on a Fontainebleau après, à 11 partants. On a du plat 1400 mètres, c'est très rapide. Après, on a des des courses compliquées, vraiment lentes, avec une longue distance. On va arriver sur du steeple de l'attelé à Vincennes, du steeple à Fontainebleau, du Monté à Vincennes. Des, c'est aussi compliqué qu'hier, quoi. Ah, ces journées-là, ça ne paye pas généralement. Dans les courses, dans les courses n'importe quoi, ça paye pas normalement. Ces courses-là les favoris qu'on va voir les courses, les courses compliquées comme ça on va voir les favoris après pour le quintet je ne sais pas mais il ah, y a encore la musique là non hein je peux pas partager sur les groupes les gars si vous pouvez de votre côté je peux, je sais pas, je vais voir si je peux, mais ça m'attendrait. Facebook me bloque tout le temps. C'est une ville en Belgique, c'est ça, non On peut euh, prononcer Leven. Leuven. On est Irlandais Leuven. Indigo Winter. Il s'agit du numéro 15. Grosse rentrée depuis 126 jours le mois d'octobre pour sa dernière course, 10 euh, fonction a... de publication du statut n'est pas disponible, veuillez vérifier oui. votre connexion oui. avant de réessayer bon oui. c'est oui. mort oui. je ne peux pas partager oui. sur oui. les groupes oui. de la de Monaco, je me suis renseigné sur la kazakh 46 oui. euh, partants depuis euh, qu'elle a sa casac 8, 8, 46 partants ah, 8 succès et 11 podiums et elle a uniquement des chevaux euh, la princesse Charlene de Monaco, euh, chez Stuart Petit D'accord. Et c'est récent, 46 Bah oui, J'ai essayé de remonter pour voir, mais... Euh, bah, Parce ça que ça là, aujourd'hui, déjà, on a deux hmm. Marquel est repartie en Afrique du Sud, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on... Regarde un peu ce qui se passe, oui. Vous ne suivez pas la qualité euh, des Célébrités de gaz. Non. non, pas trop. <rire> pas trop aussi. Regardez s'il y a d'autres compétences. Non, non, il y a vraiment qu'un arc en entraîneur. C'est un petit groupe. Et pour Béla Rosa, c'est de jument. Il euh, fallait qu'elle deux fois en 5 mais ça remonte. Hein. Ça, ça remonte. Et on n'a pas vu depuis la mi-octobre. On va rester sur les contre-performances. Un, un Le 17, euh, Constancia Hayes. Je suis resté bloqué. Ah, bon. oui, ah oui, je oui. savais. <rire> voilà le 17, mon chantier Qui reste sur deux contre-performances. De ok, alors, full royalty, c'est le 18. Pareil, deux échecs, euh, victoire sur ce parcours, c'était dans un Médène, mais n'a pas confirmé mon handicap. Ok, Evening Rise, le 19, beaucoup de métiers par contre. Oui, on revient sur euh, Aval, euh, sur ce parcours. Bon, on a pris un, un podium. La dernière sortie n'est pas très bonne. Et le 20 The Rose of Pitcher, euh, ça n'a pas de reste sur 3 euh, échecs. Votre favori Halloween, le 12. 12 Halloween, c'est la régularité Oui, j'espère que j'ai la bonne casac parce que j'ai du noir et du rouge partout. <rire> vous le voir rouge pour <rire> finir bon. J'espère trouver la gagnante, surtout. Ouais, bah, et qui sait qui pourrait venir euh, un petit peu vous mettre un peu d'autres couleurs hein? Le 2 On a le 18. 2, de, 2, de, de, de 12, 2, 12, 4, 6, 2, 12, 4, 5. Pour le 3, le et 6, 6, 6 et le 12, vous êtes mort 4 x 5, 20, il y a 20 partants, 4 fois 5, 20. Il y a 12 ce qui, qui font 4 aussi, alors. Ou alors, il y a. Normalement, vous êtes plutôt 7 et 5, 12, ouais, c'est peut-être ça, 7 et 5, 12. 7-5-4, 7-5-4, 7-5-12, 7-5-4, c'est plutôt ça, 7-5-12, 7-5-4. Après, il faut égaler quand même le nombre de partants de la cour d'avant, là. 7-5-12, et 2-1-3. 7-5-12. Non, parce que la Kazakh, elle est toujours la même. Oui. la top, la on l'associe à la Kazakh. On s'est parti. C'était 4-11. 1 1 2. 2. 7-4-5. 5. Ouais, 7-4-5. 7-4-5-12. C'est possible, celui-là. 7-4-5-12. Merde, je me suis gouré. Golden Aspen qui vient complètement à l'extérieur. On en note ensuite. Le numéro 3, Bell of Belize, qui est dans, dans, dans, dans, le, dans le peloton pour l'instant, avec euh, le numéro 12 également, Halloween, qui va tenter de, de se rapprocher et qui vient pour l'instant à l'extérieur. Le peloton au centre, conduit par le numéro 20, The Rose of Pitcher, Goddess of Light, qui est là en deuxième position. Nous avons ensuite le numéro 19, Rise, qui est pour l'instant euh, troisième, c'est la top bleue, et puis le numéro euh, 15, Indigo Winter, qui tente de progresser maintenant, et qui vient en deux 3 troisième euh, position. On accélère avec euh, The Death of Light à l'extérieur, avec euh, le numéro euh, 15, Indigo Winter, qui tente euh, de venir, ainsi que le numéro 8, Denslesson, maintenant, et le numéro 20, hein, qui attaque Zero of Beachar. Zero of Beachar, et le numéro 3 pour sa rentrée, Bell of Belize, maintenant, qui accélère. Bell of Belize, le 3 face à Waterone, Denslesson, et Zero of Beachar. 8, 8, euh, 7, 8, 7, 3, 3, 7, 3 20. 20. Putain de merde. J'étais trop bas, là. 7 pour aller chiffrer de cette cinquième course à Val Et ouais, rentre gagnante pour ce numéro 3 La Vierperix, ça te rouge, hein. pas de soucis pour finir euh, bel... C'est ma première, mais c'est chiant d'en louper une quoi. Mm -hmm. 3, 8, 7 et 20 pour euh, la vie privée Ouais, bah là c'est dur mm. <rire> hein? Très très dur hein. Objectivement euh... Non, mais bah, Bell of Belize euh... Dans ce rating, il n'y avait pas montré truc on avait de ça, depuis, euh, depuis octobre. On va prendre Dance Lesson par contre, qui euh, l'autre jour c'était dans un terrain souple. Elle a des bonnes performances uniquement bon terrain. terrains. C'est un mode slider euh, intéressant. C'est chier putain. cette en fait, euh, Water euh, avait déçu euh, en l'étant allongé, bon bah là ça l'a pas empêché quand même de, de prendre un podium Elle s'est rachetée. Puis là, la surprise, hein, vin, The Rose of the Chair qui est resté sur une dizaine place, plus de 8 longueurs. Il y a quand même des surprises. The oui. de goddess of light, hein, qui découvre la distance, le numéro 4. Ah, ça 9, 9, 9, 8, 5, 4. Ah, c'est hard, hein, hard pour commencer là. Va partant, c'est hard pour commencer le live. Hein. princière qui vient finir à l'extérieur, c'est la toque rouge, avec une Il vaut le coup celui-là, il est bien payé, mais... Le 5, qui finit cinquième. 7-5, ça finit cinquième. Pour revenir à notre conversation. La, la, la conversation juste avant le départ. <rire> regardez Bella Rosa à l'extérieur, c'est pas mal. Ah, bah écoutez, notez ça sur votre tablette pour la prochaine réunion de Vannes. Regardez. As, as 12, 5, euh, 5e, 6e, 7e. As 12, 5. À bientôt. Merci à vous. Ah. Alors, très vite, bien sûr. Oui, putain de merde. Merci à, à Sébastien de nous avoir accompagnés en hein, ce début de journée pour les commentaires de Val Et va les jeux de, de Cube, pour manière. On s'est assurés, c'est pas ce que je veux dire à moi. Je vais sortir de ta box et partir à l'échauffement. Ça va aller. qu'il ne doit pas trop compter en pression. Ça doit. Trois avions en forme. Ça va aller. Il reste donc, ferré. Pas toi Le favori va prendre la tête. Laisse-le faire. Ça va aller. Pour ne faut pas comprendre quand tu vas enclencher. Très hop. Tu vas t'allonger pour finir et venir tous les ramasser pour tapoter. Ça va aller. On va laisser passer la pub. Allez, 13h25. Là, il fallait, fallait qu'on trouve combien, là 13h, euh, 13h Je ne je sais, je sais plus combien il fallait qu'on trouve, là. 13h05, non Je ne sais plus combien, là. 13h, 13h05, 13h. Il fallait qu'on trouve 13h, là. Il y a l'As3 qui fait 13h. Il y a 20-7 qui fait 13. Putain de merde. Non, c'était 13h05 qu'il fallait trouver. Merde de merde. 20-7 égale 13, ou à 13h05. Putain de merde. Il y a l'AS3 qui fait 13 encore. Et 8-3 qui font 5. Ah putain, on l'avait pas celui-là. À ah, 20 par temps, c'est compliqué. Quand je te dis que toutes les courses ne sont pas bonnes à jouer, celui-là, à 20 par temps, tu vois, les courses comme ça, peut-être qu'il y a des bons lots à prendre, mais la plupart du temps, ils bouffent le fric. Salut Yaya, Red One, As de 12, As de 11, pardon, As de 11, Fontainebleau, 3550 mètres, des et c'est compliqué des haies encore. C'est des courses compliquées aujourd'hui, moi je crois que je vais faire le quintet puis je vais laisser tomber parce que c'est trop compliqué là. Chaque fois je me vautre, ces journées là, je me vautre, c'est des haies, c'est du steeple T'es là, t'es sur le t'es sur la balançoire, tu sais pas quoi jouer déjà de base. C'est dur, il est presque l'heure au Sénégal, le pion de vente c'est loin. Ah c'est pour ça que tu veux le prono non Tu veux quoi Abdoulaye, il le prono non Ouais mais je peux pas là tout de suite. On va attendre celle-là. Moi, je je suis pas, je suis pas à, à te faire jouer comme ça. Hein. Tu joues si tu veux. Moi, je ne te, je te dis rien. Hein. Je te dis que les journées sont compliquées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour les courses. Alors, n'insiste pas pour jouer ton pari, parce que déjà, ça, ça va être mauvais. Ça ne va pas être bon. Hein. La journée déjà est compliquée au niveau des courses, euh, si tu insistes de ton côté aussi... Oui, euh... ça fera pas grand-chose. Hein. Déjà, les Vincennes, là, euh, faudra me montrer des tickets gagnants, parce que là, aujourd'hui, euh, vu, les, vu les courses que c'est, euh, j'y crois pas, à Vincennes, aujourd'hui. On verra, on va essayer de déchiffrer, mais je suis pas pressé d'essayer de déchiffrer, hein, parce que ça a l'air de compliqué. Les courses comme ça, euh, en, en haie, en montée, en steeple à Fontainebleau, et tout ça, à Val et tout, à 20 partants, ces journées-là, généralement, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Salut, Simo. Là, on va à Fontainebleau, là, 3550 mètres, 11 partants. Il faut qu'on égale l'As, la course d'avance, 5e, le 4e, le 20, le 3e, le 7, le 8, le 3 il faut égaler ce 2783 et il faut égaler 13h25 et il faut égaler aussi euh, 3 fois le nombre de partants et aussi il faut avoir la valeur de 2,5 la, la note du favori. C'était quoi la, la note du favori tout à l'heure Aval, là. Après l'arrivée, la valeur du favori, c'est 5,7. 12, on a déjà de 7. Le 5, on a 8 moins 3. Ça marche la valeur de favori, du favori aussi, les gars. Mais il faut, faut la déchiffrer, quoi. T as 50 calculs qui peuvent te donner 3 ou 4 ou 5. Il faut trouver le bon, quoi. Là, on va. On saute. On saute des là. À Fontainebleau. Et on se partant, 13h25. Euh... Tu avais dit de reprendre la course d'avant, là, 2 As, 4, 5, 6, mais non, ça ça même pas fait. Il y a l'As qui est 5 ouais. Non. 1, 2, 3, 4, c'était pas assez suffisant parce que l'As est 5 non. En 2 sur 4, 1, 2, 3, 4, ça ne le faisait pas. Bon. R3, C4, c'est quoi C'est les chevaux que. Je ne suis pas motivé, les gars, ce matin. Vu le, la journée compliquée qu'il y a déjà euh, à vivre. Il y a des, il y a 3550 mètres, 11 partants, piste en herbe. Ah, piste en herbe, c'est intéressant ça. On aime bien faire des suites de, de chiffres en piste en herbe. Tu vois, Fontainebleau, on a un 2, 3, 4, 5, 6, R3, C3. On a un 5, 6, 7, 8, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R3, C2. R3, C1, on a un 2, 3, 4, 5 encore. Oui, avec 5 partants, là 7 partants et 9 partants. Là, on a 11 partants. On a 11 partants, R3, C4. Il faut qu'on retrouve... Parce que je me répète. Il faut qu'on retrouve l'AS, le 7, le 8, le 3, le 20. On est en hiver, on aime bien piocher quand même un numéro, un numéro vers la fin. Où je, là, il y a 11 partants, genre 10-11, un truc comme ça. mais C'est quoi les gars, les gars Vous avez un pronom là 10-11 partants, mon ami. Salut Samuel. Ah, c'est être compliqué, c'est une course un petit peu compliquée là. La course d'avant, on a 3, 8, 7, 20 As à faire. 3, 8, 7, 20 As. On a 2,4 la cote du favori. On a 11 partants 3 fois à faire. Et on part à 13h25. Il faut égaler As 3, 2, 5. R3, C4. C'était pas mal. Le cheval a mis la pression sur les premiers. J'ai pas la tête à calculer aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Petit honneur, gagné et ensuite répété à pompier, mais il faut faire une très belle carrière manche. Ling, qui terminait deuxième, a ensuite enlevé la grande course de l'Ouest. Keep Running, qui terminait troisième, a ensuite placé du prix Dex sur les programmes de combien une pour sa condition. Et puis le quatrième, Singapore Cup également a fait un, un bel hiver, il a participé au prix congrès c'est s'est troisième, prix Roger de Mariel, bref, il a beaucoup tiré ensuite à pau mais En tout cas, il a, il a moins bien couru, mais j'aurais tendance à le reprendre également en, en conscience, vu l'opposition, en tout il y a 3550 mètres, les gars. Il va sûrement y avoir des, des chevaux qui vont s'arrêter. Qui, qui ou... R3-C4, je serais curieux avec 3-4. Euh, euh, 3-4 simple placé, R3-C4, je serais curieux. 3-4-10, 3-4-10 A, ah, c'est possible, 3-4-10 A, 3-4-10 3-4-10 3-4-10 13h25 à faire 3-4, 4-3, 4, 4, moins 1, 4 moins 3. on a l'As, on a le 3, euh, 4-3 As, 3-1 ça fait 2, on a le 2, 4-1 et 1, ça fait 5, 3-4 As, on a 13h25, 3-4 As, on a 2,5 la cote du favori, il ouais, faut égaler 11, 3 fois 4, 12, moins 1 ça fait 11, Après, il faut s'attendre à des gamelles, c'est ça qui est chiant. On serait prêt à mettre 3, 3, 4, 3 4, 5. Je, je me cours tout le temps ces courses-là. C'est 3, 4, 5, As ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 3, 4, 5, As. On a la course de tout à l'heure à Fontainebleau. 2, As, 5, 4. On recommence à Fontainebleau comme ça encore on a bien 2-5 ce matin à Fontainebleau, 2-5-As-3 ou 2-5-3-4 2-5-As-4 ou 2-5-As-3 à Fontainebleau Je te dis, c'est ça le problème. On va remettre la même. On est à 13h25 à faire. Pourquoi pas 5-2-As 5, 5-2-3-As on, on tente Après, il faut égaler. On va essayer de confirmer avec, un, avec 11 partants. 3 x 2, 6 et 5, 11. 5 x 2, 10 et hélas, 11. 3 et 1, 4. 5 et 4, 9 et 2, 11. C'est pas mal, hein 3, 5, 2, 1. Il faut s'attendre à déchuter tout. Ça va être chiant. Pourquoi pas 3, 5, 2, 1. 2 sur 4. Je crois que ça devrait être bon. Ce qui me fait peur, c'est R3, C4. Mettre le 3, 4, ça un peu placé, ça ment. Ça serait sympa. Ça serait plus sûr. Le 3, 4, 5, 3, 4, 3, 5, 2, 1, c'est un peu chiant, mais ça peut placer 3, 4, ça sera un peu plus sûr. Abdoulaye R1, C1, 16, 10, c'est derrière 13, 14, AS9, 7, 3. 16, 10, c'est derrière 13, 14, AS9, 7, 3 pour ton quintet. Et mon ami 10, 11 en R3, C4. Salut Samuel, salut Timo, salut les amis. Généralement, j'aime bien regarder à 3 minutes du départ euh, ce qui ressort comme numéro dans les cotations. Dans les là, on a beaucoup de As-2, As-2-3, et on est à 2 minutes 30. Hein. J'aurais dû regarder à 3 minutes pile. On a beaucoup d'As-2-3, là. As-2-3-6-9. C'est possible, celui-là aussi. Hein. C'est une course compliquée, hein. Généralement, euh, 9 as 2 3 ça arrive, euh, ça aime bien se retrouver, 9-6-2-3, 9 as 2 3 ça aime bien se retrouver. Ouais, je tente la, la même que tout à l'heure, c'est une longue distance, pourquoi pas euh, se retrouver dans les petits chiffres. 1-2-3-4-5, 3-2-3-2-5, j'ai mis 3-4, hein, je suis préférable, plus 3-4, R3-C4, on simple placer. Le 3 il est à 13 euros, pourquoi pas nous porter la chance Le 10 aussi, il a à 13 euros. Bon. Le 5, il a 12, mais bon, Bon bah, bah, on verra. 3-5, 3-5-as, 10-3-5-as. C'est possible aussi, 10-3-5-as, c'est des arrivées, ça. Hein. C'est des combinaisons qui arrivent. Hein. 10-3-5-as, 9-as-2-3, c'est des, ne... des combinaisons qui arrivent. Hein. 2-3-4-5, c'est des combinaisons qui arrivent. Hein. à 7 4 en 2 sur 4, ou 8, 3... Euh, non, il n'y a pas de 8. à 7 4 en 2 sur 4, c'est possible aussi. à 7 4 en 2 sur 4. On oublie peut-être le 7. Le 7, il vient d'arriver de la course d'avant. Ce qui me faisait chier, c'est de le mettre avec, euh, pour faire 13h50. à 7 à 4 7 moins 4 est égal 3, plus là, ça fait 13. 4 et 1, 5, tu vois. On a 13h50... Euh, ah non, c'est quoi 13h... Euh, c'est combien à faire 13h25 Ouais. On fait 7-4 égale 3. Avec Là, ça fait 13h. Et 25, comment on ferait ça 4 et 1, 5, déjà en L5. Et 7-5 7, moins 7 moins 5 égale 2. 13h25. A7-4 en 2 sur 4. C'est préférable. A7-4 en 2 sur 4. C'est même le plus sûr. Après, c'est R3-C4. Moi, je serais préférable entre 3 et 4, simple passé. Bon, les gars, il faut que je me chauffe. Hein. Qui fait l'impasse hein, sur Fontainebleau en ce début d'année là hein. Vous euh, entendez le son derrière J'espère que tout va bien pour euh, François Nicolas. Les chevaux Il n'a pas présenté de partant euh, le secret de la soeur qui s'est bien passé, il, y a rangé. il est arrangé. Il est arrivé loin en obstacle en 2021 et qui est euh, en contente de préparer les jeunes chevaux. On aura aujourd'hui On a les engagés d'Auteuil hein, qui sont tombés d'ailleurs pour lundi prochain pour la rentrée d'Auteuil. François Nicole y a notamment engagé le vainqueur du Grand Prix de Pau à Pimonarque dans le prix Robert de Pierre Montonnéen. A 7-4-5 ça arrive souvent. Je vais vous le mettre quand même. Alors, attends, on va attendre à reparler bien sûr. Vous avez certainement entendu hier le lancement. Des Faut que je me rôde, les gars. Ah, le deux, là, s'il a l'air pas mal, hein, puis mettre tout derrière. Bon, bon, euh, R2C5, on n'a rien du coup. 5, 6, 4, 12, il n'y a rien du tout. Je crois que 5, 6, 4, 12 sont juste derrière, mais ils ne font pas les, 5e, les 5 premières places. Le 12 est 6e, le 4 est 8e, le 5, 13e et le 6, 15e. Bon, il n'y a rien du tout. quoi On est à Vincennes après. On va prendre l'ardoise, on va calculer l'arrivée par rapport à, à l'arrivée aussi d'hier, lors de départ 13h50, on va calculer aussi par rapport à la valeur de la plus petite cote, on va calculer avec le nombre de partants aussi. Et ces grandes chevauchées. Hier, on avait Charenté. quoi l'arrivée 3-2-1-6-16 C'est pour ça que le, est, entre le numéro 7, il y a Business Peak, et le numéro 3, Great Feeling, qui est assis dans le prix de l'argent, se rééquilibre et positionne Business Peak au commandement. commandement. Rochard Renté est en deuxième position là ensemble, avec le numéro 5, Mme Chalot, qui est troisième devant Padame, quatrième pour Vincent Leroy. On retrouve en cinquième position Great Feeling, ensuite un peloton qui reste assez groupé, qui ne se surpasse pas pour le moment. Au cœur de ce peloton, Cambo à l'accord de le numéro 9 Bourbon Dream, avec Sir Light et Full Jackpot, à plus en longueur de numéro 6, c'est un seul Eclipse, qui est désormais en retrait. Est bien ce que fait l'animateur, là, Business League, un seul parcouru en plein, mais qui, pourtant, à faire quelqu'un, mais il est en train de le contacter pour le filer, Avec Beauchard Ranté qui là dans son dos. Vous retournez en troisième position à son extérieur, vous voyez le château au cambo et en devant le numéro 10, Fadam. Derrière Fadam, il y a Bonbon-Buy, donc à hauteur, vous voyez Philippe, il y a quelques bœufs de désormais, avec une de personnes entre vous et Séria à l'heure extérieure. Tout le monde vient pour ce numéro 7, les messiques, le numéro en deuxième position, l'élégant gauche à râper, mais il de puissance. Côté corps, on est par ailleurs du Blue Eyes Shadow, qui a pour le moment de rendez début en notre cas de Et dans le les deux pensionnaires de CYPADES qui se suivent à la réforme, par un des côtés Cormes, les Marconiens restent ensemble, avec ensuite le numéro 3, c'est Boyd Pilling. En dehors, Sir Light, avec l'heure de Bocambune, pour un peu de deux et enfin le système de On va venir devant les tribunes, pas de faute à signaler, mais on va rapprocher tout de même que Sir Light et Romain Guillaume. Alors le quintet d'hier, on a quoi 3 de As, 6, 16. Aujourd'hui, on part à 13h50, comme hier. On va prendre en compte, on va prendre en compte le nombre de partants aujourd'hui. Qui se tient tout près à trois de longueur, 16 partants. Bon, bon, on attend l'arrivée là. On attend l'arrivée aussi. Puis la cote euh, du favori euh, en live le, pour le, le quintet. En deuxième position, dans son dos. Moonrise, Shadow qui va bien également. qui repasse à l'heure. Et qui se rapproche encore devant Tambot, qui pour le mont, trace un joli parcours, Il y a des belles cotes au quintet, mais qui vont aller comme attention. J'ai 2,7 la cote du, du favori, mais on verra, on va attendre. Dans son sillage, il a avec de Shadow avec Cambo, qui suit tout près, avec Sir qui se rapproche un peu, toujours à la hauteur de Panache, au bon bon de devant Grey Feeling, et Full Jackpot. L'entrée de la ligne droite bientôt, le numéro 7, à trois obstacles de la fin, business pic à l'avantage, Bo qui vient dans son dos deuxième, Moonrise, Shadow et Cambo, les deux de S maintenant, et qui s'annonce et qui vient avec pas mal d'action d'ailleurs, près des premiers, on va être un peu plus loin avec Sir Light et Bourbon Dream. L'avant-dernière est qui vient mettre la pression sur le numéro 7 Business Peak à l'avant-dernière. Mais en dehors se relance Moonrise, Shadow, Cambo également qui vient avec une cassure ensuite pour retrouver Sir Light. Et direct sur la dernière Bourbon Beaucharanté, pardon, Business Peak. Moonrise, Shadow, Cambo, les 88 à la maintenant pour franchir la dernière rue les deuxièmes très fort en dehors. Avec Beaucharenté qui a l'avantage, C'est de Moonrise, Shadow, de Business Peak, Cambo accélère bien en dehors. Et Beaucharenté a l'avantage devant les deux de l'aise qui courent de première ici, notamment Cambo, qui se relance encore sur le plat. Victoire pour Beaucharenté. Kazak, Jolie On avait la 5-2. Ah, 5-9. Un trio avec un premier. Pourquoi j'ai rajouté un truc là Il n'y a pas de 3-4, ça peut passer, j'étais pourtant confiant là-dessus. Le 2 sur 4, j'étais plus favorable à 7-4-5, mais on a 2 sur 4, mais... à 5, mais... On a 5, mais... on a 5 as, 2, 3 là. Putain, il, il va être sympa ce trio là, 5 as, 2 là. As de 5, 9, 11. On va prendre l'arrivée qui vient de se faire, As de 5, 9, 11, pour faire nos calculs. Et on va prendre As de 5, 9, 11, la cote d'arrivée qui vient de se faire. Et on fait... Euh... Et les de Régis et... Oh, on a un trio, là, super. On a, on a un 2 sur 4 en bas, on a un trio. Il n'y a pas de 3, 4 simples passages, je là-dessus, mais non, rien du tout. Il y a bien 10 et 11, mais un peu loin, 5e, 6e. Il y a de 6 ou 9, qu'on voit partout, il y avait le 9. Il y avait 9 phase de 3 que je te parlais, qui arrivaient souvent aussi. Ah putain, il fait le... 9 phase de 3, ça fait le... Ça fait 4 numéros, ça. Ah, putain, c'était pas mal à jouer celui-là. Ah non, il y avait sur le 5, direct, de 9, 5, merde. 9-5-2. J'étais plus 75 5 des à... des Ouais, enfin, bref. Ouais. On est bon, là. Le 7, il a décroché, quoi. Partagez, les gars, si vous voulez, sur les groupes et tout. J'ai pas les moyens. Facebook me bloque de partout. Merci les amis. Alors, on va attendre la, la valeur du, du, du, du favori. Là. Faire nos calculs. 13h50. Qu'est-ce qu'il nous faire 13h50 Il faut qu'on égale. Euh, il faut retrouver l'arrivée d'hier. Il faut retrouver l'arrivée qui vient de se faire de la, la course d'avant à Fontainebleau. Il faut retrouver l'arrivée d'hier au Quintet. Il faut retrouver 13h50. Il faut trouver 16 partants. Il faut trouver aussi la valeur du favori là. Moi, j'ai 2,8, mais je préfère attendre l'écran, là. Moi, il y a 2,9. Voilà. Avec tout ça, on devrait peut-être euh, déchiffrer, puis se trouver une combinaison sympa. 13h50, il faut prendre en compte que c'est 2850 mètres. Pour de l'attelé, c'est pas... Ça fait long, pour de l'attelé c'est long. 2850 mètres. C'est des vieux chevaux comme hier, enfin un peu plus jeune. 9, 8, 7 ans là. Non, hier ils avaient quel âge Je sais plus. 5, 6, 7 ans, non, je sais plus quoi. C'est des vieux chevaux aussi là. 9, 8, 7. Quand c'est des vieux chevaux comme ça, c'est quoi vos, vos numéros vous Euh putain de merde, il fait un temps nuageux, 13h50, on est le 22.02 Bon, attends, je vais m'écarter un peu de tout ça, je vais essayer de d'avoir de, des chiffres pour faire 13h50, Hassan 5910, Hassan Merci les amis, merci, merci Merci les amis, c'est gentil, merci Alors euh, le quintet R1C1 pourquoi pas une cote à 11€ genre l'As ou le 3 oh putain on va pas, se, pas retaper le, le 3 pendant 3 jours là une cote à 11€ l'As le 3 ou le 7 qui peut monter à euros, le 8 R1C1 R1C1 ça fait 11 euh, tu vois ce que je veux dire 1 et 1 ça fait 11 on peut se taper l'As, on peut se taper le, le 3 euh, en tête, le 7, le 8 c'est quoi ou alors on prend le favori. Ou alors on prend derrière le, le 16 ou 14 hein, en tête. Ouais, enfin bon bref. Ou alors, ou alors ça va pas nous donner grand chose. Hein. Et il faut égaler la course d'avant 16, 6, as 3, 2. Ah non, c'est hier ça. 16, 6, as 3, 2. Et on reprend 16. On fait un calcul avec le 16. On va prendre 16 d'hier, attends, attends, attends, attends. 13h50, ça fait 6 moins 1, ça fait 5. On aurait de 5 déjà avec le 16. Le 16, on peut se le retrouver. 13h50, le 5, on peut se retrouver en 16. Ou en 14. Le 5, 13h50, le 5, on peut se retrouver en 16, en 14. En 5, là, il est un peu lourd, le 5 à 82, mais bon bref. Le 5, sinon.. Euh on se retrouve comment Sinon, 13h50, le 5. Et le 13, As-3, As-3. L'As, as, on peut se retrouver en As. On peut se retrouver en 12. 2-1. Le 12 n'est pas là avant. Euh, L'As, le 3, on peut se retrouver en 14. Euh, le 3, on peut se retrouver en... Avec le 10, le favori, plus le 10, 5, As, 3, plus le favori, le 10. Pour retrouver euh, le 5 plus 10, ça fait 15, 5 et un 6, donc il nous faudrait l'As. Le 10 plus l'As, ça fait 11, pour retrouver 16, il faudrait qu'on retrouve 5, on fait le 14, on fait quoi Le 16. Et le 3 plus 10, ça fait 13. Euh, pour retrouver 16 partant euh, ça fait 3 ça fait euh, 14 encore ou 3 et euh, 10 plus 5 pour retrouver 13 en 50 10 plus 5, 5 moins 1, 4 on reprendrait l'As ou alors 10 plus 5 moins 2 fait, on prendrait le 2 ou le 11 ou le 13 pour faire 2 après euh, l'As pour faire 13h50 avec l'As, on a l'As, le 3 et le 14 ou le 5 ou le 16 qui font 5. Euh, le 3 pour faire 13h50, on a le 3 exact. On a le 3, 2. 3 moins 2 égale 1, faire 13h50. Et 3 et 2, 5, faire 5, le 5. Ou alors, le 2, le 5, on se fait en 14 et en 13. Ah putain de merde Ça a été une arrivée qui va déglinguer ça C'est des vieux chevaux, ok, mais après, par rapport à hier, qu'est-ce qu'on a avec ces numéros-là là On retrouve ces numéros-là, là. par rapport à hier, et pour retrouver As-2, 5, 9, 11, et 3, 2, As, 6, 16, le quintet d'hier. Effectivement, on a le 16 du caté d'hier, on a le 16, qui est intéressant. On le retrouve aussi aujourd'hui. Le 6, comment on reprendrait 6 euh... 16 moins 16 1, ça a 16 moins 1. Tu vois, ça fait 6, 16, t'enlèves le 1, donc 16 as. On a le d'hier, 16 as. 3, 2, ben on a le 3, 2 encore d'hier aussi, 16 as, 3, 2. Attends, c'est pas ça que je voulais dire. Césas, ça fait. Ça, euh, attends, Césas 3, 2, comme hier. On retrouve ces numéros-là encore aujourd'hui dans nos recherches. Césas 3, 2. Ou alors Césas 14. Euh, Césas 14, 13. Césas 14, 2. Césas 14, 13. 14, 13. Césas 14, 13, 2. Ou alors sinon on a pour le, les numéros qui viennent de tomber as 2 5 9 11 qui viennent de tomber l'arrivée qui vient de tomber à fontainebleau comment on retrouve as 2 5 9 11 le 11 on peut se retrouver en 13 moins 2 ou en 10 plus 1 ou alors en euh, euh, avec les numéros que j'ai là, comment je, retrouve, euh, comment je retrouve 11 avec les numéros que j'ai là, 14 3, ou 16 5, là. fait chier ce 5 euh, il me fait chier, après comment je retrouve 9, le 9 il a combien 30 euros là, on fait 10 moins 1, ou alors on prend le 9, et comment on retrouve 5 On retrouve 5 avec le 5, ou 5 en 14 ou 16. Voilà, on retrouve As-2. As-2, ben As-2. As-2 ou... Euh... As-2 ou alors... Bon, qu'est-ce qu'on a là avec ça là Comme combinaison là. On va regarder un petit peu les, les choses ce que c'est. Et voilà Demuse, le 14, il est marrant. Celui-là avec des noms bizarres comme ça, c'est marrant. 4 et 1, 5 pour faire 16. 4-1-3 pour faire 16. 14, 13 ou 14, euh, 14, 16 ou 14, 13. Il y a Folio Madrid il est marrant. Ou alors le, le 13, on, fait, on se fait en 10 plus 3. Il y a, le 3, il vaut combien là Falco Davaroche, il est marrant le 3 aussi Falco d'Avaroche, ça va être compliqué aujourd'hui les gars, moi je serais favorable pour jouer, c'est un 4T favorable à jouer 10-3-4-13-14 en 2 sur 4 ou je sais pas. Après le 13 il paraît un peu riche mais bon c'est une longue distance, c'est 16 par temps. il faut faire 13h50 les gars, il faut faire 13h50 les gars. d'après le, le 10 à 2,7 contre 1, on n'a pas de 2 ni de 7 là, on a le 2, le 8, ah, il peut tomber le 2 à 27 euros gagnant, hein. c'est possible ça, c'est possible. Eras William le 2 avec Dojar, Philippe Dojar, toujours prêt à gagner des gros quintets que Falco Davaroche le 3, Diego Duclanter, la l'As, 1, 2, 3, c'est des vieux choux, là, il faut égaler As-2, 5, 9, de la corse avant, 13h50, 13h50, on va faire vulgairement As-3, donc on reprend 2 derrière, il faut, faut retrouver 3, euh, on reprend As-2, As-3, pardon, on va prendre As-3, on a As-3 d'hier, As-3, As-3 d'hier, on a l'As de la course d'avant, on a As-3 qui fait 13h50, As-3, Pêcher ce 5, hein. c'est qui ce 5 hein. Flyer of Magalou. Christopher Corbino. il est cher, hein. il est cher payé. Hein. 3-1 ça fait 2, As-3 10, As-3 quoi il est compliqué celui-là les gars. As 3 pour faire 5, 13h50, on a As 3, 3 et un 4, 10 et 14 ça fait 4 et un 5, As 3 10, As 3 10 c'est pas mal ça, As 3 10, As 3 10 ça fait 3 et 1, 4 ça fait plus le 10, ça, il, manque, il nous manque 2, ou alors il nous manque 3 moins 1, 2, plus 10 ça fait 12, 2 et 1, 3, on prendrait le 13 ou on prendrait le 2 ou le 13, As 3 10, 2, As 3 10, 13, parce que là c'est des vieux choux, il faut mettre un peu de piment là, entre le 2 et le 13, As-3-10-2, As-3-10-13, As-3-13-14, As-3-10... As-3-10-2. On reprend As-3-2 d'hier. As-3-10-2. C'est quoi le 2 euh, Eras-William Ou alors le, le 2, on se le fait en forme de foyour madruc, le, le 13 si on prend un 3-2 c'est les plus petites, euh, vu la distance que c'est, on peut choper une 13-13 haut euh, 13 Non, moi, à 3-10-2-13, à 3-10-2-13, je de pas mettre euh, 7-8-9-10, euh, flamme vive le 7 et 10 euh, d'Andy Gaudrey. Le... A7. Avec A7-4, les gars. A7-4. Salut mon ami. Salut bilalilal. Ben je viens d'avoir un flash sur le 10. J'aime bien le 10. À 9 10, Bilalilal Salam. Salut mon ami. 7 4 10 10 à 7 4 j'aime bien le 10 mon ami j'aime bien le 10 13h50 10 à 7 4 10 à 7 4 quoi 10 à 7, 4, 16. 10 à 7, 4, 14. 10 à 7, 4, 16. J'ai envie de reprendre le 16 d'hier. Tu peux voir ce que ça fait, ça J'aime bien le 10, les gars. Puis tout derrière, peut-être. C'est une longue distance, c'est des vieux chevaux, mais bon. Je crois que je... Je j'ai pas mal je suis pas mal là il faut compter sur le 10 c'est pour à 7 4 en 2 sur 4 euh, 10 à 7 4 10 à, 10 à 16 10 à 16 10 à 16, 10 à 16, 4 10 à 16, 4, 7 10 à 16, 4, 7 10 à 16, 4, 14 Oh, l'As, je ne sais pas si... C'est tout ou rien avec là, ça va être chiant. Avec le 10, pardon, c'est tout ou rien. C'est chiant. Voyez, voyez l'esprit, les gars, avec 10, 10 à 7, 4, là. Ça marche, ça Ça ne marche pas ainsi 10 à 7, 4, 16, 10 à 7, 4, 14, 10 à 16, 4, 7, 10 à 16, 4, 14, Bilalila, 10, 13, 3, 8, 14, 9. C'est pour l'esprit, hein. c'est pour... Attends, je vais mettre le son quand même. C'est une longue distance, hein. 13h50 13h50 14 1 ça fait 13 As plus 4 ça fait 5 13h50 4 1 5 14 1 ça fait 13 14 As 4 14 As 4 quoi 14 à 4 10 on compte en favori ou pas 13h50 si on a 14 à 4 10 ah, ils sont partis le quintet avec un très bon départ par famille et qui a fait un, un excellent départ à l'extérieur et qui vient tout à au temps qui, également au centre qui est bien parti le numéro 6 c'est Njo River qui va d'ailleurs aller chercher la corde de Fragonard d'Elo qui n'est pas loin et puis euh, également au centre 16 6 7 15 16 6 7 15. 16, date, 6, 4, 14, 15. 15. Bah, je suis toi, je suis pas en avance là, pour donner mon porno. numéro 8, qui a dit, puis, Moreux, alors que deux des principaux favoris. Epsom Derfray et Fairplay Durzy sont toujours dans, la, dans le dernier tiers du peloton. Epsom Derfray qui est en train de faire la jonction avec Diego Du le numéro 1 qui se trouve à du peloton. Un peloton emmené pour aborder la descente par Evo avec très bien placé Fragonard Dego qui précède Enzo River. Flamme conduit le wagon de 2 et Epsom en enclenche, on est sur le pied de 14 mais on va sûrement accélérer nettement dans la descente. Et voilà en tête, Epsom Derfray qui se rapproche d'un qui est tout près, Guy du mreux qui est en 4 position, Enzo River qui est également en contact alors que Fairplay Durzy temporise quant à lui à l'arrière du peloton. Une actuellement. 6 même pour Epsom Derfrey qui est en train de se rapprocher très vite des premiers pour emmener sur le côté par Evo devant Flamvi, Fragonard de l'eau, Eddie Dupondre devant Enzo River et donc Epsom Derfrey qui a réalisé un très bel effort en descendant. Epsom Derfrey qui va rejoindre Evo LaBuse alors que Nabur est toujours assez soutenu en tête sur le pied de 10 pour Evo mais qui est bientôt relayé par Epsom Derfrey qui va pouvoir se rabattre en tête. Le favori Epsom Derfrey qui va passer en tête et relayé, Derfraig, suivi par suivi par Eddie devant Fragonard de l'eau et Williams qui est également Devant également le numéro 3 Fred Codavaroche qui passeionne sur le 4 ème ling Fred d'ordi ça met le trac hein ça met le trac hein il attend toujours dans le dernier tiers dans le sciage de Diego Ducanter Canter et qui a été le plus rapide dans la descente sur le kilo 17 plus à l'avantage pour bien On flip comme des comme des lopettes voilà la news qui alors qu'Edil Colombo se retrouve en épaisseur avec ton fond au ras du pied c'est une grande distance hein qui va pouvoir profiter de ce sciage Edson Dart voilà il dit du pomme requiet, la fin de coup qui s'annonce avec également Ferplé-Durzy et Madrid qui a pris leur siège. Falco Davaroche qui vient fort à l'extérieur, suivi par Ferplé-Durzy et Madrid qui essayent de sauter dans ce tableau de la troisième épaisseur, mais devant, c'est toujours Edson perfect qui a l'avantage, qui va être sous la menace, maintenant de Falco d'Avaros qui vient très fort à l'intersection. Falco Davaroche qui place son attaque, ferplé qui s'annonce également, Lili Du pauvre qui tente de rester au contact, Edson Berfleck qui va tenter de contrer, voilà Muz qui attend un peu l'ouverture, Erasmus Williams et Madrid qui viennent plus loin. Edson Berfleck qui va tenter de repartir, il est sous la menace de ferplé qui vient très vite à l'extérieur qui vient menacer euh, le team Baudouin Epsom Derfrey qui est dépassé également par Falco d'Avaroche alors que fra Nardello est toujours là en compagnie également d'eddy du Pauvreux. qui a pris l'avantage très nettement d'ailleurs devant Falco d'Avaroche qui est en deuxième position, Epsom d'Ertray qui tente de conserver la troisième place. Ferplei Durzy qui a pris nettement l'avantage devant Falco d'Avaroche et dit du Pauvreux, Forium et Diego Ducanter qui lutte en retrait. Ferplei Durzy qui va s'imposer. Ferplei Durzy remporte. Putain de merde La grosse plantade Lors des deux derniers arrive aujourd'hui à revenir avec la victoire sur la grande piste, il s'impose très facilement pour finir. Jean-Michel était de retour aussi. On n'avait pas 7-4, on avait, avait 8-3-5 à mettre en 2 sur 4. Fois, Chaque fois, fois je te dis, j'ai un problème avec ça. Roche, qui va au je t'avais dit euh, 3-13 as, 4-14 à mettre en 2 sur 4. Je ne sais pas de enlever 3, 4, 13, 14, en 2 sur 4, 3, 13, 14, as ah, péché chier ce favori de merde. Et le 13 qui nous plante avec le... Je mets le 4 à la place, là. ça m'a perturbé, ça. Il n'y a pas de 8 chez moi. Putain de merde. Ça va être compliqué aujourd'hui, les gars. Je vais arrêter aujourd'hui parce que c'est un on fait un trio quand même tout à l'heure, mais je, je, je donne en 2 sur 4. Ça ne fait rien. César, César, César, il n'y a que César. 14-2, c'est trop loin. 14 est trop loin. César, ça ne fait même pas 2 sur 4. C'est pas 4-14, c'est euh, pas euh, 16-4-14, 16-3-13. J'ai pas choisi le bon, putain de merde. As-4-14, As-3-13, là. 10-4-14, AS euh... putain, fait chier. La merde, c'est de la merde. C'est compliqué aujourd'hui. J'en fais une, et puis si j'ai rien, j'arrête les derniers 500 mètres de ce quintet qu'on continue d'analyser sur Equiga Racing Manuela Jean-Michel Bazir qui remporte donc le quintet aujourd'hui avec Fairplay Durzy. on en a terminé avec ce quintet on peut débriefer bien sûr sur le racing un an, on poursuit notre chemin vers Fontainebleau pour la cinquième course du programme mais qu'il le a un peu de partant c'est donc euh, 7 puisque le 5 a été déclaré non partant bref ah, oui, un oui. petit peu réclamé de 5, des 5 ans et au dessus et je vais faire confiance à Groumboy qui descend nettement de la catégorie, hein, fan d'ailleurs qui se présente, pour la première fois dans cette catégorie euh, dite par acte 13-3, mon ami 13-3-8. C'est bien, Bilal, 13-3-8. ...dans tous les ans pour les 2e, 3e et 4e places, Six combinaisons, les associés, c'est As de Carpath, le numéro 4, Justin Jack, s'imposait le temps dernier sur les tracés et dans cette catégorie, et puis le numéro 5, Argentier. Euh, le doyen de la course, Argentier, euh, qui a plus ans par enfin, l'un des doyens de la course, c'est le numéro 4. Euh, après, qui, qui possède une belle, une belle valeur théorique, il est en 59 de valeur, c'est la plus grosse valeur théorique de l'épreuve. Vous pouvez acclamer également pour Argentier, vous êtes vibrés dans les quintets. Et il y a des oui. trois quintets ce okay. oui. oui. cheval. cheval. Oui. Un peu vieillissant, mais évidemment, mais bon. Ça, on ne peut pas... Je ne sais plus quoi, <rire> être <rire> <rire> Allez, on va raconter un belot, c'est la cinquième. <rire> Cinquième course du programme, effectivement, à réclamer sur le style avec euh, cette prétendants au succès. Parmi lesquels, effectivement, Argentier, hein, qui euh, semble déjà avoir connu euh, plusieurs vies dans sa carrière. Il y a également Jetson Jack, hein, qui est à l'image ici, qui a 12 ans. 12 ans chacun pour euh, ces deux chevaux d'obstacles, euh, qui euh, sont ici. dans cette course à réclamer, et c'est vrai que les parieurs s'attendent peut-être à un petit match à deux entre Gromboy et, et Argentier. Deux profils qui se ressemblent un petit peu parce que ce sont deux chevaux qui arrivent des quintets de pôle cet hiver où ils n'ont pas réussi à se mettre en évidence. C'est vrai que Bomboy lui avait su gagner un handicap, certes, sur le tapis vert, mais c'était pas un succès. Sans quoi il aurait fini, normalement, il avait fini en tout cas la troisième place sur la piste. Bon Boy donc favori pour l'entraînement de Gabriel Nerfs qui se c'est un cheval qui est un peu euh, ah, je euh, suis sur le cul là. courant alternatif, c'est un, un peu comme bon lui semble qui largement 14 14h07, départ de la course, 14h07, il fallait qu'on fasse 13h50 à Vincennes. On a 13, on a le 16 qui fait 6 moins 1,5, 13h50 quoi. 13 h 13 h Rien que ça, ça faisait... Euh... Il y avait As3 qui me plaisait ou 13, il était un peu lourd le 13 mais... J'aurais dû faire confiance. As 3, as 3 13, 4, 14. J'aurais dû faire en 2 sur 4 simplement. 3, 13, 4, 14 en 2 sur 4. C'est une course compliquée ça. Le favori il est devant à 200 mètres de, de, de l'arrivée et après il se fait dépasser de partout. c'est des belles notes c'est pour ça que ça fait chier c'est des belles notes c'était bon à prendre ça merde je te parlais des notes à prendre à 11 euros il y avait le 3 le 8 là sous le 2 à prendre à... non il y avait 3 8 as 3-8 à prendre à 11 euros, R1C1, 3-8 as 7, 3-8 as 7-14. À prendre à 11 euros, bah, t'as vu, t'en as déjà 4, t'en as déjà 3 dans l'arrivée. 3-8 as, Il y à 7-14, bah, on ne l'a pas, mais 3-8 as, avec 3-8 as, on aurait pu faire nos calculs. Il y avait des cotes euh... R1C1, Vincennes, ça représente 11, R1C1, c'est 11. On ne sait pas tout le temps ça, mais pour cette, pour cette discipline que c'était, c'était ça. Allez, R3-C5. R3-C5, 14h07. 7 quest ce qui fait 14h07 Ce qui, ce qui m'interpelle, c'est la distance et tout ça, mais on va éviter de regarder, parce que sinon, on ne va pas non plus... On ne va pas il non plus regarder, regarder y tout, y les, les, toutes y les y conneries. Les trucs qui te portent défaut, il ne faut pas non plus être trop attentif dessus, sûr, dessus hein, ça sert à rien. Donc on se dit qu'en redescendant une catégorie, ça va l'amuser peut-être de dominer un petit peu. On va aller devant euh, si personne ne veut y aller. Et puis voilà, on va essayer de changer de stratégie. On va essayer de lui redonner un peu de morale dans les catégories inférieures. Quoi. Il est capable du meilleur comme du pire, mais... Ça, et ils ne vont pas tous arriver là. <rire> C'est du style, c'est 3850 mètres, 8 partants, ils ne vont pas tous arriver. Bah oui, c'est pour ça que j'ai demandé à Florian d'aller devant, en me disant qu'il allait un peu le, de le pousser au cul, et ça va l'amuser de sentir qu'il domine sa course. C'est un peu l'idée. Maintenant, à ah. on a absolument aller devant, mais on a envie d'essayer comme ça. Donc, continuez, ça vous est fini, c'est votre seul partant. Oui, bah, après, on saute des plats, On a le droit à 4. Euh... Bah, nous, on a le droit à quatre. Les autres un peu plus, mais nous en va réclamé un petit peu vous réduire ça en famille. Ok. Bon, il y en avait 4, hein, à ce moment il faut écrire net. 5 avec le BGE. Le... Éclair de Brière, le 6. Gestreme Jack, le 4. As, a... As de Carpa, le 2. Grand Boy, le Lasse. Lasse et le 2 sont pas mal. Ah, ces deux sont pas mal. Hein. parcours. Euh, non, ah, c'est départ c'est 14h7, c'est pas... Ouais, c'est 14h5. 14h7. Si on a là, là c'est le 2. Attends. Argentier, va le concerner parce que avec ses peut-être John fight le 3. Et on retrouve à ce c'était bon, Miti le en levant son réclamé. 3-2-3-4. 3-2-3-4. 3-2 ou 3-4. C'est un peu en 3-2 ou 4, 3, 4 As ou 3-4 As. on salue et Caroline Bonin. et Caroline Bressou, pardon. <rire> qui ont donné. Uh... Mm -hmm. Carpathes, Caroline Patricia, mm -hmm. adversaire, on va dire, euh, régulièrement sur la piste entre la team Ressou et la team Utel, mais un vie dans la vie et donc la team Carpathes, on est l'un des symboles. C'est également que ça va vous prenez cet entraînement pour la casette R3C5, 3, 3,5, 3,5 3, 5, As, faut c 30, 2, donc, il faut égaler 2,8, faut égaler 14 h 7 5 et 3,8 moins 1,7. 14h07, 5-1, ça fait 4, 14 h 7, on a 4, on a 7, Faudrait, avec las on a las, 3-5-as, 3-5-as quoi 3-5-as-2, 3-5-as-6. C'est pas tout jeune mais c'est pas si vieux que ça. Et encore, ça c'est en France. Mais si vous en Angleterre ou vous en plus. là-bas, plus tard. R3C5, 3, 5, 3, les gars. 3, 5, 3, As. 5, 3, 5, 3, 5 as. as. On met une bonne note ou pas a, Les courses comme ça, ils tombent beaucoup à 6, 2, 4. On va mettre le 2, le 4, le 6. Le, le 2, le 4 ou le 6 pas le même circuit, donc c'est pas forcément euh, comparable. méthodes différentes. 3-5-4-4. Un trio Peut-être un euh, Super 4. 3-5-4-4. Mais... Je poste avec Eric euh, Alain Gaulier face au Léon. Bon, j'arrête après. Hein. C'est une journée euh, nulle. J'arrête. Ça fait rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait hier au Quintet On avait le 16, on avait l'As. Je reprenais le 16 As pourtant aujourd'hui là. On avait 3, 13, 8. On avait le 13 ici hier aussi, non Non, on avait As 3 qui faisait 13. On a As 16, As 16 d'hier. On reprend encore aujourd'hui, on a le 3. On a le 13, As 3. Fait chier ce Jas Quintet là. As-3 avec le 13 hier, le 16 et le 8 hier. On ne l'avait pas le 8 hier. Fait chier ce Quintet, il fait chier. Il aurait été possible, c'est sûr que c'est ça qui est chiant. J'aurais bien aimé gagner aujourd'hui, ouais. 2 sur 4 au Quintet, il faisait combien 3, 13, 4, 14. Ça, ça aurait été possible en 2 sur 4. Simplement... Ça faisait combien 26 euros Avec plus euh, plus un nom partant, je ne sais pas quoi. Là. Le Quintet, il vaut cher. Hein 34 000. Dommage, dommage. Dommage. Il y a des Quintets comme ça qui nous échappent. Généralement, vers le 22 du mois, généralement, il ne faut pas jouer. 21, 22, ce n'est pas les jours les plus faciles pour miser. Je suis sûr que la plus que les autres, mais c'est quand même plus. jouer Il y a un peu de monde aux courses et pas mal d'enfants. C'est <rire> Vous êtes franchement fou dans votre vie, je crois. Il y mais Jack, il faut qu'il soit aussi dans les cheveux de tête alors, pour euh, ça, simplement. Est-ce que le lot est plus compliqué que le, lors de sa victoire euh, les dernières ici euh, C'est une bonne question, euh, je dis oui. Il battait, ah, oui bah, il battait pas au lot, qui derrière a fait une démonstration à Cagnes de mémoire en début de meeting, euh, mais bah, Fortunato a été régulier, Balexpress aussi, non c'est plus fort, non, non c'est plus fort en tout cas avec Grumboy et Argentier, enfin Grumboy c'est sûr, et, et euh, le bon Argentier, c'est une phrase que je ne peux pas utiliser parce qu'on est sûr à 100% qu'on n'est plus sur argentier le Argentier d'un cœur de quinté, mais le Argentier qu'on a vu ici en novembre et à Pau en décembre, lors de sa première sortie, c'est plus fort que la ligne de notre Claire Lébrière oui, bon peut faire une bonne valeur avec Le Viking euh, On a parfois pris en note une ou deux fois On a 5, le favori à 2,5 Moi je fais celle-là les gars, j'arrête Forcément... J'étais parti au quintet sur euh, As-3-13 Je me dis As-3, c'est quel, c'est 8-3-5 ou As-7-4 Et le 7, il me plaisait bien, putain, il fait chier Le <rire> 13, c'est quoi son... son... C'était quel nom, là, qui me plaisait bien, qui était rigolo, là Forio le 13, Edith dupont Falco Davaroche, Fairplay Durzy, Diego de Canter. Le 2, le 14 sont un peu loin, le 6, le 10, c'était lequel qui me plaisait bien le nom là. Il n'y avait pas un nom qui me plaisait bien le nom là. Fredia dupont le 11, Fleur Magalou, Dandy de Godrel, Fleur de Janeiro, Flamme vive. C'était lequel qui me plaisait bien, le nom, Epson Derfray, le 10, Enzo, et, et River, et voilà deux Muse. Ah, c'était un nom bizarre, et voilà deux muse du 14, portant, portant sur l'erreur. Les noms bizarres comme ça, ça arrive souvent euh, à se placer, mais les Durzy, les davaroche, les Madric, les Pomereux, les Ducanter, tout ce qui est avec du devant. Il y a deux noms, il y a du, il y a deux, il y a des apostrophes, euh, c'est pas mal. Ou alors les noms bizarres, et voilà deux muses, comme le 14 qui vient de se courir. Oui alors il y a les les, les... Enfin, c'était pas, pas des tocards qu'ils ont couru là. Il y a des gaudrelles, les gaudrelles c'est Nécurie, les Dupont, les... Baï Magalu aussi, c'est... Euh, les Durzy c'est Nécurie, Davaroche... C'est une lignée de chevaux, les feuilles au Madrix, les noms bizarres, Feuilles au Madrix du 13, et 10 du c'est du Pomereux. Diego Dugout, Ducanter, c'est Du Canter et Rasse Williams, et voilà deux muses. C'est une écurie comment qu'on retrouve qu'il faut faire attention à ces, ces numéros là, ces chevaux là. Si tu cherches vraiment euh, un cinquième à mettre dans ton dans ton pari ou un, un cheval à mettre dans ton pari. Oriente-toi vers les deux apostrophes, les deux apostrophes. Enfin, quand il n'y a que ça dans le, la course, bon, bah, tu sais pas quoi mettre. Mais quand il y en a un de temps en temps, c'est pas mal. S'il y en a un de temps en temps à piocher dans les courses, généralement, ça le fait. C'est une écurie. Hein. C'est quelque chose. Hein. Hassan, 5, 6, 7, 2. Et bien nouveau, Mano à Mano. C'est désormais Eclair brière qui reprend l'avantage à Groomboy. Groomboy qui a pas mal consommé depuis le départ. Un 6-3-5, de... c'est pas... Il y a 3-5-4 avec le 4, le 6 ou le 2, j'ai aimé. Elle n'a ai pas pris le bon encore. Avec très certainement retrait à 2 carpates et argentier. Direction le bout de la diagonale et donc la butte en terre. Groomboy qui essaie de reprendre l'avantage. Il va y avoir un moment important là-bas. la Je vais quitter, c'est insupportable aujourd'hui. Déjà j'ai des tensions déjà personnelles, mais là... En plus, on fait rien, c'est pas la peine. Ça me retrouve entre les deux le numéro 3 de Il y en a un qui n'a rien fait du parcours. C'est Deltrine Jack, qui est dans le siège des premiers. Quand à le fauteuil, ne s'est pas affolé et suit les premiers depuis le départ maintenant. Argentier essaie de regagner les rangs dedans devant la de Carpath et Eric le Viking. La dernière boucle, Roomboy, quel avantage de la corde, même s'il renacle un peu à l'effort depuis tout à l'heure. À son extérieur, il y a Gunfight, Jet Swing est troisième, Argentier progressivement maintenant, revient dans la course, débordant éclair des brières, As de Carpata est à leur intérieur devant Eric le Viking. Le fait se dans le tournant, Gromboy à l'avantage mais à son extérieur, accroît la pression, Gunfight et surtout Argentier qui est maintenant en train de trouver sa jolie action et qui vient en dehors avec Jet Swing est quatrième devant As de Carpath c'est dur hein, pour les chevaux de tête ils sont tous en train de rechigner un petit peu ça va pas très vite là pour Gunfight et Groomboy. Argentier ne les regarde même pas en venant à leur extérieur et prend l'avantage maintenant avec Kevin Lavé. et Jeff Kimzak également qui vient en deuxième position As de Carpath vient également se mêler à la lutte pour la victoire la double barrière entre les deux papilles de la course 24 ans E2 il y a 12 ans d'abord pour Argentier 12 ans ensuite pour Jet Kimzak et Grumboy qui péniblement essaie de repartir face à As de Carpath direction la dernière pour Argentier qui a le meilleur et qui va essayer d'assurer l'ultime difficulté pour s'imposer une douzième fois dans sa carrière. et L'histoire se révèle pour Argentier qui a magnifiquement franchi la dernière. Lui qui n'avait plus gagné depuis pratiquement deux ans. Lui qui est triple vainqueur de quintet avec l'un de ses fidèles partenaires, Kevin Labbé, Il va s'imposer pour Eric Luré, le cheval de cœur de l'écurieurie. Renault avec la victoire, c'est Argentier qui triomphe dans ce réclame. Eric Luré, bon, ben bah on va arrêter là. Fait que de la merde. 5, 8, 4, 2, 1, c'est du pour le 5 Argentier monté par Kevin Nappé, entraîné par Eric Leray, Charlie, je n'ai jamais été aussi heureux de me tromper, puisque je voyais un uh, boom boy devant Argentier, et Argentier s'impose, c'est un cheval qui a marqué à uh, l'écran d'office. C'est pas la journée les gars, j'arrête, bisous à tous, ses exploits à et ça à de 12 ans. non on fait rien aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Son éthique, comme il y a effectivement, puisqu'aujourd'hui il a été euh, parfait. Alors, le, les deux en fait, Déjà, j'ai des, des problèmes personnels à régler. Euh, je suis déstabilisé de mon, mon déménagement, les gars. Je suis déstabilisé. Je suis désolé, mais je suis déstabilisé. J'arrive ici, j'ai la tête en, en compote depuis trois ans. En plus, avec le. La politique qui se trame ici et là sur la planète, je ne sais pas quoi, alors. je comprends rien du tout. J'ai euh, l'impression d'être debout, mais je suis avec le... Je, je fonctionne... Euh, je prends des coups de vent, quoi. Je n'arrive pas à me caler quelque chose. Euh, je vais faire du, du sport une journée, j'arrête pendant une semaine. Euh, C'est chiant, quoi. J'espère que mon énergie va, va, se re, va, se, va se stabiliser parce que... Voilà, on a un peu marre hier on fait euh, deux heures de live ok là je fais une heure et demie mais je sens bien que ou alors faut venir plus tard vers euh, r4 réunion 4 ouais, voilà on va arrêter là on va attendre que r3 se finisse on va on va, on va revenir en r4 Mais je veux pas revenir, je suis KO. j'essaie de me poser qu'à un moment réfléchir un petit peu aux ennuis de, de ma vie quoi mais sinon voilà mais sinon, hein, euh, c'est une bonne méthode. Hein, choper, euh, normalement, choper l'heure de départ. T'essayes de faire, euh, là, l'heure de départ, c'était euh, R3-C5, l'heure de départ. Hein, je vais te remontrer encore. Hein. R3-C5. R3-C5, l'arrivée, R3-C5. Non, c'est quoi ça C'était hier, ça qu'est-ce que j'ai foutu, là 5, 8, 4, 2, l'arrivée. R3, c 5. Il fallait faire 14h7. 5 et 4, 9. 9, 8, ça fait... 5 et 4, 9. Attends, c'est quoi 2 fois 4, 8, c'est quoi 14h7. Bon, 14h7, on a le 4. On a 5 et 2, 7. On a 5 moins 4, on a l'As. Donc, on a 14h7. 13h50, tu vois, on a le 13. 13h50, la course à 13h50, on a 13, on a 8 moins 3, ça fait 5. 13h25, alors 13h25, on a 9 et 5, 14 moins 1, ça fait 13. 25, on a le 2 et 5. 13h05, on a As-3 et le 5, 8 moins 3, encore 5. 12h50, on a As-2, on a 5. Tu vois un petit peu ce que je veux dire faudrait essayer. Après, tu as plusieurs calculs qui peuvent donner 2, tu as plusieurs calculs qui peuvent donner 4, tu as plusieurs calculs qui peuvent donner 8, qui peuvent donner 5. C'est là que tu prends un petit peu euh, un autre calcul. Et tu calcules avec l'heure déjà ce que ça peut te donner. Tu calcules aussi avec l'arrivée qui vient de se courir. là. R3C5, qu'est-ce là, Qu -ce qui vient d'arriver Il faut le prendre à l'envers par contre. Il faut le prendre du cinquième au premier. R3C5, ce qui vient d'arriver, c'est As 2485 4, 8, 5. Donc tu fais aussi AS2485, tu fais avec l'heure, 14h25, et tu fais aussi euh, par rapport à la cote la plus petite, la 2,9. Excusez-moi, je, je cherche un peu en, en vous annonçant en vous annonçant les, les, combine, les combines à faire, mais je, vous, je me répète tellement que j'ai l'air fatigué quand je vous dis ça, mais ça marche vraiment, ça marche vraiment. Hein, ça marche vraiment. Euh, R3, C5, regarde euh, par rapport aussi euh, à la cote du favori, R3, C5, on a 2,5, donc on a 2, on a 5, la cote du favori, R3, C5 qui vient de se courir, euh, R3, C5 qui vient de se courir, par rapport euh, à R1, C1, la course d'avant, 8 et 5, 13, on a le 13, on a le 8, on a 8 moins 5, ça fait 3, on a le 3, on a le 13, on a le 8, 5 moins 4, on a l'As, tu vois, 2 fois 8, 16, on a tout on a tout, mais il faut trouver le bon calcul. Tu n'as pas 50 calculs, mais tu as plusieurs calculs qui peuvent donner 2, 8 ou 4. Ou... Donc, il faut trouver le bon. Tu prends une ardoise, tu fais comme moi, tu fais tes recherches. Et puis, euh, si tu arrives, euh, tu vas aussi sur mes pages sur mes pages Facebook. Aussi, tu vas voir, il y a déjà des combinaisons déjà de, de fait, déjà sur ma page. Je suis sûr que déjà ce matin, tu, tu, avec les combinaisons que j'ai sur ma page, en, en haut des pages, en affiche, déjà euh, il faut choper par rapport euh, à ce moment là des, des trois premiers, pro, euh, trois premiers euh, favoris de, de ta course et essaies de choper une combinaison avec tu vas voir tu vas trouver allez bisous l'équipe j'arrête je suis KO j'ai la tête à l'envers allez bisous les amis